Tu t'intéresses à ta chaîne mon ami parce qu'il se pourrait que tu aies une surprise un jour ou l'autre. Si quand t'accélères ça avance plus, c'est normal. Oh là là, mamie, elle se traîne, c'est horrible. L'insertion des petits vieux à 50 sur le périph' c'est un danger mais c'est pas possible. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, euh, nouvelle vidéo mercredi, euh, on est le combien Au débotté, je dirais 27 septembre, euh, bah on est le jour où l'essai le, de la Suzuki GSX-1000 GT sort enfin... Ah c'est une rebelle devant, cœur cœur avec les mains, euh, le, le jour où l'essai de la Suzuki sort enfin, après je pense que ça doit faire 6 ou 7 mois que je vous le tease euh, voilà Donc euh... bon, en réalité quand vous voyez cette vidéo ça fait déjà au moins une bonne quinzaine de jours qu'il est sorti Moi c'est tout frais, c'est même pas tout frais c'est que c'est dans une heure Mais bon bref, travail euh, Je suis capote, je suis capote Bon là il fait pas beau, il commence à pleuvioter mais ça a pas l'air aussi méchant qu'hier Puis voilà on va voir ce que la journée nous réserve quoi de police qui bloque tout le monde ah mais c'est celle qui nous a dépassé tout à l'heure je crois qu'elle était pour nous en plus sur la 86 ouh ouh t'as du rou passé ah, un bon moment sans la rouler ta Toyota euh, c'est quoi c'est la Igo celle là ou la IQ c'est la IQ peut-être bref vu comment les crade je sais pas comment ils font les gens qui ont 6 mois de fientes d'oiseaux sur leur voiture pour pas paniquer moi je bon, ma voiture est dégueulasse mais t'as pas l'impression que. Putain, là où elle est chargée. Mais t'as pas l'impression qu'elle a passé deux ans et demi sans être conduite, tu vois. La crasse euh, d'usage. Dès qu'il y a une pauvretage d'oiseaux, moi ça me rend fou. Alors quand ça fait euh, six mois que ça s'accumule, laisse tomber. Hein. Je te viendrai de dingue. Ouais, Rebelle, belle inspiration. Moi ça me paraît un peu tôt et j'aurais dû te suivre. du nouveau euh, professionnellement les amis euh, je vais pas avoir un nouveau job je vais avoir un job en plus probablement ne brûlons pas les étapes je vous en dis plus dès que euh, dès que j'en sais plus enfin dès que c'est plus avancé surtout parce que là c'est pas encore entre mes mains donc euh, voilà mais c'est cool on va pas s'ennuyer cette année alors que c'était parti pour paradoxalement Faites chier aussi, vous arrivez fort et moi j'ai mon autant depuis euh, 600 mètres, arrêtez de forcer. Très relou. Cette feuille en métal là, ça fait euh, des jours qu'elle est là, je suis étonné qu'il y ait personne qui soit voté euh, la gueule dessus encore. En de rouge j'entends, puisqu'en voiture euh, je suis étonné qu'il n'y ait personne qui ait pilé et qui soit parti en rime mais bon, non pas que je le souhaite mais faudrait que quelqu'un finisse par la virer quand même. Come on, Buster. Give it all. <rire> tout le même réflexe. Oula mais il y en a trop attroupement de foule. là oh, mais c'est une manif non on dirait pas je sais pas c'est bizarre au moins que ce soit un bâtiment de France télé parce qu'hier France Télé il y a eu une attaque à l'arme à feu Il y a un gars qui a tiré deux balles de pistolet dans une vitre euh... Et ça a éclaté à côté d'un journaliste. Alors ça se trouve il s'est repassé, mais c'est pas ce bâtiment là. Euh, normalement France Télé c'est dans la même rue derrière, il faut se s'il est derrière et c'est en parallèle. Euh, Peut-être que ce bâtiment là il en fait aussi partie et qu'il y a eu autre chose. Je vous en dis plus juste après, si j'en ai découvert plus au boulot étant donné que j'y arrive et qu'il y a plein de gens au courant de plein de trucs... déçu complètement stupide à vous de me le dire ok let's go périphérique aujourd'hui il est ouvert alors on va on va l'emprunter quoi euh, j'en sais pas plus en fait sur l'attroupement euh... Non, pas que j'ai pas eu la réponse, surtout que j'ai pas posé la question, <rire> j'ai oublié, mais j'ai pas d'excuses et j'ai pas d'arguments, j'ai oublié, point. Sorry. Ah bah voilà, je vous le disais l'autre jour, bon je vous le disais dans l'autre sens, mais qu'ils allaient libérer une des voies qui était fermée pour fermer l'autre côté. Bah ça y est, ils ont libéré la gauche et maintenant ils condamnent la droite pour finir le tunnel, tu vois. C'est pas mal, bon ils vont recondamner parce qu'à mon avis l'éclairage il est pas définitif là. Si ça va remettre une guirlande de LED comme ça pour la vie, non je peux pas le croire. expéditif, n'est-ce pas Puisque j'étais tellement mort que j'ai pas su quoi vous dire. Il y avait rien à raconter. C'était un calme affligeant. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain.